C'est le moment des questions orales. La chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. À tous les jours, de plus en plus d'experts demandent au Premier ministre de ralentir la réouverture de l'Ontario et de ne pas assouplir les restrictions nous permettant de faire face à la Covid-19. Hier, Quelques responsables sanitaires de renom ont demandé au gouvernement de ne pas mettre un terme à l'ordre demandant aux gens de rester à la maison. Lawrence Lowe, à Peel, il est médecin hygiéniste en chef, a dit « Je suis très inquiet par la situation précaire dans laquelle nous nous retrouvons. » Il a le soutien de Bonnie Crombie, maire de, de Mississauga, Ellen DeVilla, médecin hygiéniste de Toronto, a dit je n'ai jamais été si préoccupé par rapport à l'avenir que je le suis aujourd'hui. Et bien entendu, le maire Tory appuie le docteur Deville, le docteur Lowe, la mairesse Crombie, le maire Tory demandent tous à la, au premier ministre de faire ce qu'il faut et de ralentir la réouverture. La ministre de la Santé et la vice-première ministre. Nous ne sommes pas en train d'effectuer de de, une réouverture. Nous, nous retournerons au cadre qui existait avant l'ordre demande aux gens de rester à la maison. Nous allons le faire de façon prudente et de façon graduelle. Je sais que les euh, variants constituent une source de préoccupation. À n'importe quel moment, nous pouvons euh, mettre en place des mesures euh, si nécessaire, ce qui signifie que cette région retournera en confinement. Mais pour ce qui est des commentaires de la Dr Devera et du Dr Lowe, nous prenons en considération leurs propos. Le Dr Williams est en contact avec ces deux médecins. Nous allons recevoir de nouvelles données ce soir nous permettant de formuler. Euh, la recommandation du Dr. Williams quant à la situation à Peel et à Toronto. Question complémentaire. Les Ontariens ont fait la bonne chose. Ils travaillent très fort pour arrêter la propagation de la COVID-19. Les gens sont absolument épuisés. Et donc, ils n'ont pas besoin d'un gouvernement qui va nous mener vers un désastre en, en raison d'une troisième vague. La vice-première ministre parle d'un congé d'urgence, mais nous n'avons aucune information sur cette possibilité. Il refuse de faire ce qu'il faut pour arrêter la propagation de la COVID-19, c'est-à-dire d'offrir des congés de maladie aux travailleurs essentiels qui vont au travail et qui propagent la maladie. Nous savons que les variants... Existent existe à Hamilton, à Simcoe, et ces zones ne sont plus en confinement. Le docteur Davila a dit le suivant. Une fois qu'il y aura un nombre très élevé de, de cas des variants, il sera trop tard. Pourquoi le Premier ministre n'agit-il pas La ministre de la Santé, protéger la santé et la sécurité des ontariens a été une priorité depuis le début de la pandémie. C'est pour ça que nous avons proposé une transition graduelle vers le déconfinement. Nous sommes très au courant des variants, mais ça se peut qu'il y aura un nombre à la hausse des cas de ces variants. Et donc, s'il faut mettre en place d'autres mesures, nous n'allons pas hésiter à mettre en place ces mesures. Complémentaire final. Monsieur le Président, il me semble que le gouvernement va répéter ses erreurs et les gens sont épuisés par le confinement. Au Royaume-Uni, la troisième vague a été pire que la deuxième et en un jour, 1 500 personnes sont décédées. Charles Gardner, médecin hygiéniste en chef à Muskoka, a dit. Soyez prêts de remettre en place l'ordre demandant aux gens de, de rester à la maison. Michael Warner a dit le suivant. Nous serons dans une situation où il est très probable qu'il y aura une troisième vague. Nous devons changer de cap. Pourquoi le gouvernement ignore-t-il les experts Pourquoi ignore-t-il les faits pourquoi le Premier ministre est-il prêt à permettre aux gens de tomber malades, d'avoir un autre confinement, de submerger nos hôpitaux, plutôt que de ralentir la réouverture La ministre de la Santé. J'aimerais dire à la chef de l'opposition, je ne sais pas de quelles erreurs vous parlez. L'Ontario a le nombre de cas par 100 000 habitants le moins élevé en Amérique du Nord. 75 par 100 000 habitants. Donc nous avons fait bien les choses. Nous avons créé un réseau de laboratoires nous permettant de dépister 100 000 personnes par jour. Nous pouvons dépister 100 000 personnes par jour. Nous avons créé ce réseau, nous avons créé le groupe de travail sur la vaccination. Nous n'avons pas encore les vaccins dont nous avons besoin. Nous les attendons du fédéral, mais nous avons déjà administré 500 000 vaccins. Nous nous faisons tout en notre pouvoir, nous protégeons les Ontariens et si nous allons devoir poser d'autres gestes, nous allons les poser. Nous dépendons des preuves et des conseils des experts, y compris le Dr. Williams. Question suivante. Ma question suivante s'adresse au Premier ministre. Ce n'est pas ce qu'on a vu ici à l'Assemblée législative. Nous sommes retournés ici à l'Assemblée législative et nous avons proposé des mesures utiles nous permettant d'aider les gens à faire face à la COVID-19. Et donc, c'est la troisième journée de la rentrée parlementaire, mais le gouvernement n'a posé aucun geste permettant aux gens de faire face à la COVID-19. Le gouvernement devrait faire plusieurs choses que demandent les experts, par exemple, des congés de maladie payés pour éviter les éclosions en milieu de travail, moins d'élèves par salle de classe dans les écoles, quatre heures de soins directs pour chaque résident des foyers de soins de longue durée. Le Premier ministre Offense les gens et se comporte de façon inappropriée. Les Ontariens méritent bien mieux. Quand le gouvernement écoutera t il les experts et quand mettra-t-il en place des choses qui nous permettront de, de traverser les mois à venir? Le député de Don Valley Est à l'ordre. Le ministre des Richesses naturelles à l'ordre. Redémarrer la pendule. La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Nous avons posé des gestes depuis le début de la pandémie pour aider les ontariens. Il y a plus de dépistage, plus de capacités dans les laboratoires, ainsi qu'une recherche des contacts. Et bien entendu, il y a aussi les, les variants. Nous avons un plan à six volets qui comprend un dépistage obligatoire des voyageurs de l'étranger. Nous avons demandé au fédéral de le faire depuis plusieurs mois, mais finalement, nous avons mis en place cette mesure. C'est de cette façon que les variants sont arrivés au Canada. Nous attendons plus de mesures de la part du fédéral, mais nous savions qu'il fallait faire ce dépistage et nous avons identifié des gens qui ont, qui ont contracté la COVID-19 et nous les suivons pour éviter la propagation. Nous avons aussi amélioré le séquençage et le dépistage. C'est une façon de déterminer si les gens qui entrent dans le pays ont, euh, sont affectés par ces variants. Nous avons aussi des mesures de santé publique pour garder les gens en sécurité. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, il y a quelques instants, l'NPD avait recommandé d'augmenter de, de façon permanente le salaire des préposés de services de soutien à la personne, mais le gouvernement l'a rejeté. Ces personnes travaillent très fort. Ils ont l'un des emplois les plus difficiles en Ontario, mais ils ne sont pas bien rémunérés ni respectés. Oui, il y a, a une prime salariale temporaire, mais cette prime prendra fin le 31 mars. Selon l'étude Salarié du gouvernement, il faut augmenter les salaires des préposés des services de soutien à la personne. Nous le savons depuis longtemps, mais dans le contexte de la COVID-19, ces travailleurs méritent un salaire augmenté en raison de, de, du travail important qu'ils font pour protéger les aînés. Quand le gouvernement va-t-il augmenter de façon permanente le salaire des préposés des services de soutien à la personne? Nous la ministre de la Santé. Nous comprenons à quel point le travail que font les PSSP est important. Ces travailleurs sont en première ligne et vont au travail à tous les jours. Ils méritent notre soutien salarial. C'est pour ça que nous avons augmenté leur salaire de 3 de l'heure pour les travailleurs admissibles en foyer de soins de longue durée et en milieu de soins communautaires. 3 de l'heure de plus pour les travailleurs dans le domaine des services sociaux nous savons que cela est très important. Il faut avoir plus de PSSP et nous allons nous pencher sur la rémunération de ces travailleurs après le 31 mars. Question complémentaire finale. Le gouvernement devrait dire aux préposés des services de soutien à la personne que la valeur de leur le travail ne va pas diminuer le 31 mars. Les gens ont beaucoup sacrifié dans notre province. Les gens font face à la perte d'être chers, la perte d'entreprise. Ça a été une période très difficile. La COVID-19 a vraiment bouleversé notre province. 7 000 personnes ont été expulsées lorsque le gouvernement a levé l'interdiction d'expulsion. 355 000 personnes ont perdu l'emploi. En 2020, en raison de la COVID-19, 6 700 personnes sont décédées, 3 800 personnes en foyer de soins de longue durée. Et le gouvernement refuse de mettre en place les recommandations des experts. Pourquoi le Premier ministre est-ce qu'il passe l'argent Devant les vies des gens? Pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait pas ce qui s'impose et pourquoi est-ce qu'il ne protège pas les Ontariens? La ministre de la Santé. Dès le début, la santé et la sécurité des Ontariens ont été prioritaires. Nous avons offert des mesures de soutien sur le plan du logement, par exemple mais la santé a été une priorité. Nous avons augmenté notre capacité, nous permettant de nous occuper des gens à l'hôpital. Nous avons investi plus de 7 milliards de dollars. Nous avons investi 450 millions de dollars pour améliorer les soins communautaires et à domicile. À tous les jours, nous travaillons fort pour améliorer ces mesures de soutien nous aimerions pouvoir offrir le vaccin à tous les ontariens. Je suis certain que la chef de l'opposition est au courant de la pénurie de vaccins et de, du fait que nous n'avons pas reçu des vaccins de Pfizer et de Moderna. Nous allons pouvoir tripler ou quadrupler notre taux de vaccination car nous travaillons avec tous les bureaux de santé à l'échelle de la province. Question suivante, la députée de Brampton Centre. Merci. Cette question s'adresse au Premier ministre. Il devrait savoir, comme nous le savons, que les travailleurs de la santé en première ligne, tels que les préposés des services de soutien à la personne, méritent être mieux reconnus et mieux rémunérés. Les PSSP sont en première ligne et sont des héros de cette pandémie. Il mérite plus qu'une prime temporaire salariale. Il mérite une augmentation permanente. Le, le Premier ministre appuiera-t-il notre motion pour que la prime salariale devienne permanente Le leader parlementaire du gouvernement. Comme l'a dit la ministre de la Santé il y a quelques instants, nous l'avons déjà fait. Nous avons donné notre consentement, ou nous n'avons pas donné notre consentement à la motion qui vient d'être déposée par la députée. Nous devons suivre le processus habituel concernant les motions. Essayer de faire de telles choses sans débat n'est pas approprié, nonobstant le, le fait que nous avons déjà fourni des mesures de soutien aux préposés des services de soutien à la personne. Nous allons continuer de les, de les appuyer. Merci, Monsieur le Président. Les PSSP n'ont pas besoin de platitude de la part du gouvernement, mais d'une augmentation, augmentation permanente. L'augmentation euh, prendra fin le 31 mars, mais la crise perdurera. Les préposés des services de soutien à la personne ont joué un rôle essentiel au cours de cette pandémie, mais la prime salariale et temporaire. Selon la stratégie du gouvernement, il faut s'attaquer aux problèmes de rémunération dans le secteur qui cause le roulement. Le Premier ministre peut s'attaquer à ce problème aujourd'hui. Donc, le gouvernement va-t-il appuyer notre motion pour que cette prime salariale devienne permanente Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, la députée a demandé le consentement unanime et moi j'étais très clair depuis quelques jours. La Chambre étudiera les motions au moment approprié. Il ne serait pas approprié de faire adopter des choses par voie de consentement unanime. Lorsque la députée aura l'occasion de déposer un projet de loi, nous allons en débattre. Et si c'est une bonne motion, nous allons la faire adopter, sinon nous allons la rejeter. La question, le question suivante, la députée de Durham. Merci, Monsieur le Président. Les gouvernements à l'échelle mondiale travaillent fort pour répondre à l'impact sans précédent de la COVID-19. Nous sommes aux prises avec de nouveaux variants au Canada et donc nous devons trouver des façons de suivre et d'identifier les éclosions de la COVID-19. J'étais très impressionné par Ontario Tech University. En fait, la recherche a été commencée en juin à la Faculté des sciences et c'est quelque chose qui porte sur euh, le dépistage de la COVID-19 dans les eaux usées. La ville de Barrie a envoyé des échantillons à ce programme. Donc, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Pourrait-il nous parler des efforts de son ministère pour appuyer ce genre de projet en Ontario? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de Durham de cette question. La santé et la sécurité des ontariens sont une priorité. Et sous le leadership du premier ministre Ford, nous avons travaillé fort pour freiner la propagation de ce virus. En répondant à la pandémie, nous avons investi 12 millions de dollars dans une initiative de dépistage des eaux usées. C'est une façon de suivre la propagation du virus en temps réel. C'est quelque chose qui va nous permettre d'éviter la propagation du virus et de sauver des vies. Les responsables sanitaires pourront agir plus rapidement et réduire la gravité des éclosions. Nous espérons pouvoir ajouter au bon travail déjà fait ailleurs dans la province et nous espérons pouvoir nous servir des eaux usées pour euh, suivre les éclosions. La députée de Durham, cette initiative a été annoncée dans le budget de 2020. Je tiens à remercier le ministre ainsi que le gouvernement de son soutien pour cette recherche à l'université. On est très reconnaissante. Analyser les eaux usées est une façon d'éviter de, de, des occlusions dans des populations vulnérables. Et les scientifiques à l'échelle mondiale ont déterminé que ces efforts pour analyser les eaux usées constituent un autre outil de dépistage. C'est quelque chose qui va de pair avec l'utilisation d'autres données sanitaires et c'est une façon de prendre de meilleures décisions quant à la gestion de la COVID-19. Le ministre peut-il nous parler davantage de l'utilisation de cette stratégie en Ontario? Le ministre de l'Environnement, merci à la députée de cette question. Cette stratégie a été utilisée depuis des années et c'est une façon de surveiller la propagation des virus au sein des communautés. Ça a été utilisé avec, pour ce qui est de la polio. Nous sommes en partenariat avec des universités, avec des municipalités pour créer un projet intégré qui bonifiera cette surveillance des eaux usées. Les résultats de ces analyses nous permettront d'identifier des points chauds de la propagation du virus et nous permettront de, de particulariser notre réponse. C'est une démarche ontarienne vis-à-vis -vis de la surveillance des eaux usées, ce qui va bonifier la capacité de nos responsables sanitaires de répondre en temps important à la COVID-19 et c'est une façon aussi de sauver des vies en Ontario. Question suivante, le député d'Essex. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les petites entreprises en Ontario sont en difficulté. Et malheureusement, 10 000 petites entreprises ont fermé leurs portes l'an dernier. Et un propriétaire sur six se penche sur la possibilité de fermer de façon permanente son entreprise. Mais le gouvernement s'est opposé à une mesure de soutien pour les petites entreprises. Il a décidé plutôt d'ignorer ces petites entreprises. Les petites entreprises ont besoin d'aide et elles en ont besoin dès que possible pour survivre à la troisième vague. Pourquoi le gouvernement n'offre-t-il pas les mesures nécessaires à ces entreprises L'adjoint parlementaire, le député de Willowdale. Merci. Nous comprenons à quel point la pandémie a été difficile pour les petites entreprises. Et gérer une petite entreprise est difficile euh, même lorsqu'il n'y a pas de pandémie. C'est pour ça que notre gouvernement appuient les petites entreprises depuis le début. Nous avons alloué 1,4 milliard de dollars dans le cadre du programme de subvention pour petites entreprises. 55 000 entreprises ont reçu jusqu'à 20 000 dollars. C'est 755 millions de dollars en aide financière pour les petites entreprises qui ont dû fermer leurs portes en raison de la COVID-19. Nous comprenons qu'il y a davantage à faire et j'ai hâte de présenter notre budget le 31 mars. Question complémentaire, le député d'Essex, si les petites entreprises survivront à la COVID-19, ce sera en dépit des efforts du gouvernement conservateur. L'an dernier, le Premier ministre n'a pas offert de l'aide sur le plan du loyer et n'a pas interdit les expulsions. C'est-à-dire que les petites entreprises ont fait faillite partout dans la province. Le, le Premier ministre a ignoré les demandes pour des, des subventions. Le, le Premier ministre a demandé aux entreprises tout simplement de s'endetter et d'espérer au mieux. Les propriétaires d'entreprises ont besoin de plus de mesures. Elles n'ont même pas de l'espoir. Pourquoi le gouvernement euh, n'a-t-il pas les petites entreprises? Toi, you, speaker, Flanberg, notre notre gouvernement, gouvernement, reconnaît gouvernement reconnaît que les PME ont, ont été très, très sévèrement touchées et nous avons mis en place des mesures pour et garder les Ontariens en sécurité. C'est pourquoi nous avons lancé la subvention pour les PME pour euh, qui alloue jusqu'à 20 000 pour les PME admissibles, éligibles plutôt. Nous avons amélioré, euh, nous avons alloué ces subventions à plus de 5 000 entreprises. Je travaille avec des PME. Député de York Centre, à l'ordre, s'il vous plaît. Député de j'ai travaillé avec des entrepreneurs de la ville d'Hamilton. Dans la circonscription de la chef de l'opposition, ils sont reconnaissants de, du soutien financier que nous offrons. Cet argent peut être utilisé pour ce qu'ils veulent, par exemple, repayer les employés ou alors euh, maintenir un inventaire. Cela a été conçu pour être flexible et pour répondre aux, aux demandes uniques des PME. Merci beaucoup. Et question suivante. <-C2> Député de Scarborough-Gilwood. <-C2> Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre et ministre de la Santé. Au début du mois, le chef du département des choses intensives de Scarborough a dit « nous sommes à pleine capacité et la situation risque d'empirer ». Scarborough est une, a été très durement touché par la pandémie. Il n'y a pas eu de ralentissement. Les hôpitaux Voit des familles complètes admises après avoir testé positif. Malheureusement, certains de ses membres ne peuvent pas survivre. La Docteur de Villa a dit Je n'ai jamais été aussi inquiète que maintenant par rapport à la pandémie. Comment est-ce que les résidents de Scarborough peuvent se sentir en sécurité alors que les mesures de sécurité sont en train d'être levées Les, chefs, les médecins hygiénistes en chef sont inquiets et nous nous, nous, nous embarquons. Pour une troisième vague. Qu'allez-vous sure faire, Madame la vice-première ministre, pour vous assurer que les gens de Scarborough se sentent en sécurité? Well, ministre de la Santé, vice-première ministre. Depuis le début de la pandémie, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des Ontariens. Cela étant dit, nous savons que certaines régions ont été plus durement touchées. Nous les avons accommodées. Nous avons fait des tests pendant la fin de semaine, par exemple, des tests sans rendez-vous, des cliniques mobiles avec, en partenariat avec des hôpitaux. Nous travaillons avec les centres de santé communautaires dans certaines régions, nous avons mis sur pied 1 500 centres d'isolation. Ainsi, si les gens testent positif, ils peuvent s'isoler. Ils n'ont pas à infecter les, gens, les membres de la famille. Nous reconnaissons que certaines zones ont des difficultés particulières. C'est pourquoi nous comprenons qu'ils soient inquiets. Mais nous ne voulons pas surcharger nos hôpitaux, mais nous reconnaissons, reconnaissons qu'à Toronto, par exemple, et dans d'autres régions, comme Peel, il faut être particulièrement attentif. Nous voulons continuer de tester. Merci beaucoup. Question supplémentaire? Nous avons besoin de ces centres d'isolation à Scarborough. Il faut que cela soit euh, admissible pour les familles. Nous combattons la COVID-19 COVID depuis 11 mois. Les docteurs, les infirmiers, les travailleurs essentiels sont épuisés. Je les remercie pour leur compassion pour les soins qu'ils produisent. Maintenant, avec le nouvelle variante qui se propage dans notre province, eh bien, ces employés ne savent pas ce qui va se produire par la suite. Malgré de, des signes d'avertissement, malgré euh, l'état d'urgence, l'état d'urgence sera levé lundi. Les écoles ont déjà rouvert. Les gens de Scarborough savent qu'il y a de la transmission communautaire. Ils savent que ces changements vont augmenter leur charge de travail et que plus de gens vont mourir. Monsieur le Président, est-ce que la, la vice-première ministre peut nous parler des tests rapides quelles variants nous testons et comment est-ce que vous en faites rapport aux gens de l'Ontario? Ministre de la Santé, nous reconnaissons le travail effectué par les travailleurs essentiels et les travailleurs de la santé. Ils ont été durement mis à l'épreuve. Certains d'entre eux sont épuisés. Ils travaillent pendant des heures supplémentaires. Ils travaillent dans des zones dangereuses. Nous voulons que le vaccin leur soit, dispo leur soit disponible pour qu'ils puissent être inoculés le plus rapidement possible. Mais nous sommes conscients du stress qui est mis sur euh, la capacité des hôpitaux. C'est pourquoi nous avons investi plusieurs milliards de dollars. Nous avons créé plus de 3 000, dollars, euh, euh, plus de 3 000 lits plus tôt. Nous avons investi plus de 1 million de dollars pour euh, créer des espaces en soins intensifs partout à travers la province pour que nous puissions euh, gérer l'augmentation des cas. Cela est le cas, par exemple, avec l'hôpital curlie Mais nous sommes conscients qu'il y a un besoin pour les tests et le dépistage. Nous testons tous les échantillons. Merci. Thank you Merci. Question suivante. Député d'Ottawa-Ouest, NPN. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la solliciteur générale. Un peu plus tôt cette année, Suite au plan de dévoilement du vaccin, nous avons dit que les communautés éloignées autochtones seraient parmi les premiers à être vaccinés. La COVID-19 ajoute un stress supplémentaire parce qu'ils doivent se déplacer pour obtenir des vaccins. Nous avons entendu des histoires encourageantes, par exemple des avions remplis de doses qui pouvait amener le vaccin Moderna à 32 communautés éloignées autochtones en Ontario. Je suis sûr que ce n'est pas une tâche facile. Beaucoup de ces communautés ont besoin d'un long voyage pour recevoir les soins médicaux. Est-ce que le ministre peut dire comment ce projet est en train de progresser et comment nous protégeons les communautés éloignées? Solliciteur général, Merci aux députés pour la question du député. La Ville d'Ottawa n'est pas la seule euh, unité qui fait un excellent travail avec les vaccins. Le, la vaccination dans les zones éloignées est un excellent exemple également. Il est beau de voir comment nos équipes travaillent. D'habitude, à ce temps-ci de l'année, nous préparons la réponse d'urgence pour les communautés éloignées, par exemple, s'il y a des inondations. Nous voulons nous assurer que ces communautés aient l'occasion d'être vaccinées rapidement. Nous voulons éviter les, les cas d'infection. Le ministre des Ressources naturelles et des forêts et différentes organisations voient un excellent succès. Différents experts de la santé offriront ces vaccins. Merci. Question supplémentaire. Merci à la ministre pour cette question. Il est rassurant de voir que tous ces partenaires collaborent ensemble pour soutenir cette mission. Pendant la pandémie, nous avons été témoins d'un travail de collaboration entre les équipes de la santé. Par exemple, plus tôt cette année, dans ma communauté, l'Hôpital d'Ottawa a montré euh, son leadership euh, par rapport aux vaccins en pilotant un projet avec euh, les vaccins pfizer Biotech. Ils les ont offerts directement au foyer de soins de longue durée. Je, re je remercie euh, les docteurs d'Ottawa pour ce projet. Le succès de cette communauté a été ressenti partout à travers la province. C'est un exemple, parmi tant d'autres, du succès de notre programme de vaccination. Offrir le vaccin à ceux qui, ont, qui sont éloignés est un succès. Est-ce que la ministre peut nous en dire davantage, davantage sur les résultats? Comment est-ce que l'immunité en région éloignée est, est, est possible? Réponse. Merci. Grâce au leadership et au soutien de, du groupe scientifique de la table de vaccination, les chefs autochtones, nous voyons du progrès. Je peux confirmer que les premières doses ont été, ont été administrées dans 12 communautés. Plus de 7000 doses ont été administrées dans 21 communautés éloignées. Les communautés autochtones, Métis et Inuits sont parmi les premiers à, à recevoir le vaccin. L'opération est un excellent exemple. Lorsque nous, nous travaillons ensemble, même avec des ressources limitées, nous pouvons euh, faire vacciner les communautés de l'Ontario. Merci. Merci beaucoup. Question suivante. Député de Kitchener Centre. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. La COVID-19 a exposé euh, des problèmes dans les foyers de soins de longue durée. Maintenant, des milliers d'aînés ont, ont perdu la vie. Nous voulons nous assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Donc, est-ce que le gouvernement va adopter mon projet de loi pour militer pour les droits des aînés oui. en oui. Ontario Ministre des services à l'enfance, services sociaux et communautaires, merci à la députée pour la question. La santé et la sécurité des aînés de notre province est notre plus grande priorité. Cela a été démontré avec les nombreuses actions que notre gouvernement a prises. Nous voulons que les aînés puissent s'exprimer, qu'ils aient un siège à la table, c'est pourquoi nous avons augmenté l'accessibilité pour euh, voir ses, euh, à ces problèmes. Nous voulons comprendre les défis uniques qui viennent de ce secteur à tous les jours. Et je dois dire, nous avons un, un, un cabinet très actif. Nous, le ministre Cho, à multiples reprises, euh, à multiples reprises, tra à travailler en ce sens Nous voulons soutenir les aînés pendant la COVID, les éclosions de COVID-19. Nous nous engageons à ce que nos aînés soient en, soient en santé et qu'ils demeurent des membres actifs de leur communauté. Question supplémentaire. Nous avons enlevé des poignées de portes dans des maisons de retraite. Personne ne pouvait s'exprimer. J'aimerais parler de Linda Perez dans ma communauté. Son père souffre de démence. Elle veut qu'il ait accès à des soins. Il reçoit certains soins. Mais certains soins empirent la situation. Il ne reçoit pas la bonne dose de médicaments. Et maintenant, sa famille essaie de trouver des aidants qui pourront l'aider. C'est pourquoi nous avons besoin d'un responsable pour les aider, pour que ces familles aient l'espoir que le gouvernement va finalement ré régler le système des soins de longue durée et pour les aînés. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement. Elle se met dans le chemin d'un responsable transparent et indépendant pour les aînés. Ministre des services à l'enfance et aux sociaux et communautaires, je pense que le ministre Raymond Cho est le meilleur représentant pour les aînés. J'aimerais que les gens puissent voir monsieur Cho lors de nos réunions. Nous voulons améliorer la vie de nos aînés. Nous avons alloué 16 millions de dollars en programmes communautaires. Nous voulons desservir les populations vulnérables. Les, nous avons investi. 4,5 millions de dollars en subventions pour les aînés. Nous l'avons fait dans toutes les communautés de la province. Nous l'avons fait aussi en investissant 16 millions de dollars pour, en mesures de prévention des infections. Nous savons que beaucoup d'aînés doivent s'isoler. C'est pourquoi il y a beaucoup de programmes qui sont dédiés à la santé mentale de nos aînés. De nos aînés. Il y a des services offerts 24-7. Vous pouvez appeler Vous pouvez appeler au 211. Vous y trouverez toutes les ressources nécessaires. Député de Donval East, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Votre, gouverne... Votre ministre refuse de payer les congés de maladie. Votre homologue fédéral a dit que le programme offert n'est pas un, rempla... un remplaçant. Il revient à la province de s'occuper de cela. Monsieur le ministre, vous avez le pouvoir de mettre en place un programme de congés de maladie payés pour protéger les travailleurs, leurs familles et les milieux de travail. Allez-vous rec reconsidérer le rejet des congés de maladie payés Je vais demander aux députés de s'adresser au président. Député de Burlington, et adjoint parlementaire. Merci. Pendant 81 ans, les gouvernements à tous les niveaux de toutes les allégeances ont reconnu que le gouvernement fédéral est mieux équipé pour ces programmes de soutien à l'emploi. La province ne devrait pas dédoubler un programme. Que ce soit clair, il y a 73 du montant alloué qui n'est pas dépensé. C'est notre responsabilité de s'assurer que les employeurs puissent appeler au numéro de téléphone pour savoir s'ils ont droit à ces fonds. Merci. Question supplémentaire? Monsieur le ministre, vous avez dit que nous devrions allouer plus d'argent à la respect, votre gouvernement n'a pas investi un seul dollar. Il n'a pas. Donner d'argent aux travailleurs en euh, cette période difficile. Pendant ce temps, le gouvernement fédéral a, mis, a rendu 49 000 pour chaque famille pendant la pandémie. D'autres juridictions au Canada, d'autres provinces, des territoires, par exemple, au Yukon, ont agi. Ils veulent repayer les employeurs pour qu'ils puissent offrir 10 jours de congés de maladie payées. Est-ce que vous allez finalement militer pour pour les congés de maladie payés, pour protéger les travailleurs de l'Ontario, euh, encore une fois, vous devez envoyer vos commentaires au président par le président. Député de Burlington. Deux provinces ont eu des congés de maladie payés et ils ont annulé ces programmes après que le gouvernement fédéral est intervenu. Encore une fois, les gens à la maison, que ce soit clair, appelez au 1-800-959. Ainsi, vous pourrez obtenir l'argent qui, qui vous est destiné. Question suivante. Député de Northumberland, Peter Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre associé de l'Énergie. Nous savons que cette pandémie a eu un impact sur les entreprises, les aînés et les gens de l'Ontario. Beaucoup de mes commettants ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Cela se ressent au Canada et partout à travers le monde. Les régions de notre province se demandent, et je demande au ministre associé de l'Énergie, quel soutien est mis en place pour aider les entreprises, pour aider les individus, pour qu'ils puissent payer leurs factures d'électricité. Merci. Encore une fois, adressez-vous au président. Vous devez dire « Monsieur le président, j'aimerais demander au ministre ». Donc, les, com les commentaires doivent être formulés de la sorte. Ministre associé de l'Énergie, merci au député pour la question. Il a fait un excellent travail pour les gens de sa circonscription. Notre gouvernement a agi rapidement pour diminuer le fardeau économique en, pendant la période d'urgence. Nous l'avons fait en maintenant... De, les coûts de 8,5 cents par kilowattheure. Euh. Nous l'avons fait pour aider les familles, les PME et les fermes à obtenir un taux fixe euh, de facture d'électricité. Et cela demeurera en place même lorsque les régions recommenceront à ouvrir. Cela a aidé les familles de l'Ontario et les PME, et de ce de façon significative. Nous voulons nous concentrer Merci, sur la relance économique. Merci, Monsieur le Président. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, le Président. Merci, Merci au ministre associé pour la, pour la réponse. Nous savons que les Ontariens ont été laissés, ont, ont vécu des périodes difficiles à cause des problèmes liés à l'électricité, à cause du, du gouvernement précédent. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut dire en quoi le programme d'assistance consiste pour les individus et les entreprises de ma Constitution et à travers l'Ontario? Merci, ministre associé de l'Énergie. Merci aux députés. Pour la question. Nous savons que beaucoup de PME luttent. C'est pourquoi nous, nous, nous avons agi rapidement. Notre programme d'assistance a offert de l'aide à 1 700 PME, et ce, en leur en, grâce à des milliers de dollars. Nous voulons qu'ils aient accès au soutien en, augmentant les, en diminuant les critères d'admissibilité. Nous voulons que les gens qui ont de la difficulté à payer leur facture d'électricité puissent avoir accès à des fonds. Les PME et les organismes peuvent recevoir 1 500 pour payer leur électricité ou le gaz naturel. Ils peuvent aussi recevoir 750 pour remplir les tanks. Nous voulons que les gens de l'Ontario puissent se remettre de cette crise et soient au cœur de notre relance économique. Merci. Question suivante, député de Niagara Falls. Ma question s'adresse au premier ministre. Chris Claver est dans une très, situa très difficile situation. Et sa famille m'a contacté. Sa, sa famille, famille a, a documenté la situation dans sa chambre. Les excréments et de l'urine dans son lit et sur le plancher. Sa fille de 12 ans était couchée dans le lit avec lui lorsqu'il est mort. J'ai contacté la santé publique. J'ai contacté les autorités et le bureau de et la ministre. Les propriétaires du foyer n'avaient plus de permis, mais ils utilisaient une compagnie de contractants. Comment est-ce que les gens peuvent vivre dans des conditions aussi horribles? Est-ce que le premier ministre va faire les changements nécessaires pour s'assurer que les résidences soient, proté soient protégées et que les foyers soient tenus responsables? Merci ministre des Services à l'Enfance, Services sociaux et communautaires. Merci, M. le Président. Merci aux députés de l'opposition pour la question. Je sais qu'il a parlé de cela au ministre des Services aux aînés de l'accessibilité. Nous offrons nos sympathies d'abord à la famille qui a été affectée par cette terrible situation. Lorsque nous avons pris conscience de ce rapport, nous avons agi rapidement. Nous avons contacté euh, la HRA pour qu'une enquête soit menée. On nous a dit qu'ils vont prendre des mesures nécessaires pour protéger tous les résidents. Tous les, les, les, les résidents. Plus la Croix-Rouge canadienne soutient la maison également. Nous allons continuer de nous concentrer sur la santé et la sécurité des résidents. Et je remercie le député de Niagara de parler de cette situation. Question supplémentaire? Aucune fille de 12 ans ne devrait voir son père mourir dans, des euh, dans de telles conditions. Ma question est ouverte. Que ça avait des, euh, des problèmes médicaux compl euh, complexes. Mais le foyer oui. ne pouvait pas l'aider dans ses. Euh, euh, répondre à ses besoins. Des milliers de, de, euh, de lits dans les foyers ont été utilisés de la sorte. Est-ce que le Premier ministre va permettre de mettre en place une institution pour s'assurer que les gens reçoivent les soins nécessaires et ce, partout à travers la province. Ministre des Services à l'enfance, Services sociaux et communautaires, merci aux députés pour la question. Je pense que c'est unanime ici dans la Chambre. La situation que le député a décrite est horrible. C'est pourquoi nous avons agi rapidement. Nous ne tolérons pas aucune violation ou par rapport aux réglementations. La situation est sous enquête. Nous soutenons la, la décision de l'AIMH soit tenu responsable et nous voulons que ces foyers ne continuent pas d'opérer. L'IMH a intervenu à Greycliff à... Manor également l'année passée. Et ils font leur travail, ils mettent des mesures en place pour que les foyers, que les les foyers rencontrent les prérequis nécessaires. Pré nécessaire. Question suivante, député de Guelph. Ma question s'adresse au premier ministre. Les Ontariens sont confus. Le gouvernement n'a pas d'argent pour payer pour les foyers de, soins de longue, euh, les foyers de soins de longue durée et les congés de maladies payés. Mais il a l'argent nécessaire pour construire une autoroute, cela, et cela traversera une ceinture verte, et cela pour sauver 30 secondes de transport. Cela met en péril la sécurité alimentaire, la protection des zones inondables. Cela va bénéficier les spéculateurs et les contribuables en paieront le prix. Est-ce que le premier ministre va écouter les fermiers, les chefs élus à l'échelle locale? Il faut, que le, il faut arrêter ce projet, uh, leader parlementaire du gouvernement. Le ministre des Affaires municipales et du Logement a souligné, a parlé de l'expansion de, exp, de la ceinture de verdure en Ontario. Cela a été abordé dans un projet de loi, madame, euh, d'un député. Il y avait un déficit d'infrastructure dont nous avons hérité. Et les gens ont de la difficulté à se déplacer du point A au point B. Donc, nous voulons agir fa de façon à ce que l'environnement soit respecté. Et nous, nos partenaires nous ont dit que nous avions réussi. Question supplémentaire? Bien sûr, je veux que la ceinture de verdure soit étendue. Mais cela couvre les efforts par rapport à la destruction environnementale. Si le gouvernement s'engage vraiment à augmenter la ceinture de vertu, eh bien, il restaurerait le pouvoir des, euh, des offices de protection de la nature. Et il remettrait en place les mesures qui avaient été mises en place dans le passé. Donc, Monsieur le Président, est-ce que le ministre va essayer de rendre les choses un peu plus crédibles en annulant le projet de l'autoroute 413, respecter les zones inondables et remettre sur pied les autorités de protection de la nature, ministre des Affaires municipales et du logement? Finalement, une question par rapport à l'expansion de l'expansion de la ceinture de verdure. Hier, j'ai fait une annonce. Nous avons euh, tenu nos promesses pour, euh, par rapport à l'expansion de la ceinture de verdure. J'aurais cru que le député serait plus enthousiaste. Si je me rappelle. Le député était, avant d'être élu, euh, dans, euh, dans les tribunes, et nous parlions de partenariat plutôt que de partisanerie. Donc, je suis content que nous ayons pu parler de son projet de loi maintenant de député. Je crois qu'en tant que député, nous pouvons obtenir des gains significatifs en regardant, par exemple, euh, les différentes zones Merci. de verdure. Merci. Question suivante, député de Thunder Bay. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Austin a repris les opérations de bombardier à Thunder Bay. Il y aura des congédiments à, à moins que nous n'agissions. Que fait le gouvernement pour sécuriser les emplois à l'usine d'Austin? Leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je suis content que la députée reconnaisse le travail que notre gouvernement fait par rapport au transport, et ce partout en Ontario, cela inclut l'expansion des services de métro de la province. Cela inclut la ligne de métro que nous avons annoncée, la ligne de Scarborough. Donc, bien sûr, nous voulons continuer d'élargir euh, le transport en commun, mais aussi d'ajouter de, des morceaux au casse-tête euh, des, des éléments. Nous avons les meilleurs travailleurs ici en Ontario. C'est pourquoi nous pouvons accomplir énormément par rapport au transport en commun. Je suis fier de ce que le gouvernement fait. Nous, nous accomplissons la plus grande expansion par rapport aux transports en commun et ce de toute l'histoire de notre province. Donc je suis contente que la députée reconnaisse cela. Question complémentaire. Merci monsieur le président. Encore une fois au Premier ministre. Ontario a besoin d'un vrai plan pour la relance économique après la Covid-19. On en a besoin maintenant. On a besoin de plus d'emplois. La, la, pro, la province peut créer ses emplois à Thunder Bay en s'engageant à créer une ordonnance pour les véhicules de transport en commun maintenant. Il y a beaucoup de mots, mais pas beaucoup d'actions. Pourquoi le gouvernement refuse d'agir maintenant? Réponse. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, nous faisons des investissements importants en transport en commun et en transport en général partout dans la province et pas seulement dans la RGT. On en a parlé déjà à Hamilton, dans la région de York, partout, la région de York. Nous allons faire plusieurs contributions, la ville de Toronto également. On attend d'avoir l'accord de partenariat avec le gouvernement fédéral. Ils ont dit qu'ils seront présents à la table de discussion. On attend qu'ils se joignent à nous. On va continuer le prolongement important. Elle a tout à fait raison. Ce genre d'investissement va bénéficier à la communauté locale, mais aussi aux gens partout dans la province de l'Ontario. Juste une parenthèse, comme ça a été dit par le passé, ce sont des choses qui sont connectées, qui montrent que le les gens de l'Ontario sont fiers de notre travail on va continuer de protéger ces emplois. Prochaine question. Député d'Ottawa, Sud. merci beaucoup. Ma question est pour la ministre des Soins de longue durée. Nous savions tous que la réponse aux problèmes de pénurie du personnel dans les foyers de santé de longue durée est importante pour protéger tous les résidents. Et en septembre, le gouvernement a annoncé 14 millions de dollars pour former et recruter des, PSS, des PSSP. Et en janvier, on a appris que le gouvernement a établi a, a réservé 42, million, 42 millions de dollars pour avoir des mesures de protection dans les foyers de soins de longue durée. Alors, à travers vous, pourquoi est-ce que votre ministère dépense trois fois plus d'argent pour des mesures de protection plutôt que dans la formation et le recrutement des PSSP? Merci. Réponse ministre des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés de l'opposition pour cette question. Ça a été très clair. L'embauche le pers le, de personnel dans les foyers de soins de longue durée a été négligée pendant de nombreuses années. Et euh, les... Douzaines de rapports qui ont été commissionnés par le gouvernement précédent ont montré que toutes ces demandes de la part des parties prenantes et des experts ont été ignorées. Nous sommes engagés à augmenter la qualité de soins. Nous nous sommes engagés à investir 1,9 milliard de dollars annuellement d'ici 2024-2025 pour créer plus de milliers, plus de 27 000 nouvelles positions et postes pour les PSS et les infirmières autorisées, malgré les promesses vaines eh, du gouvernement libéral précédent, ce sera notre gouvernement qui va permettre de répondre à ce problème. Question complémentaire. député de Don Valley Est est rappelé à l'ordre. Le ministre des Ressources naturelles est rappelé à l'ordre. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. La ministre peut nous accuser de négligence, mais c'est clair qu'en ce moment, c'est ce qu'elle fait. Si elle dépense trois fois plus d'argent pour créer des garanties de sécurité plutôt que pour former les PSSP, on savait tous que le personnel était un problème. C'est pour cela qu'on a supplié qu'il y ait un plan pour inclure les PSSP, et le plan n'est pas venu jusqu'à septembre. La province de Québec a dit. Qu on a besoin de 1000 PSSP. On a besoin de 10 000 PSSP. Vous savez ce qu'ils ont fait ils, sont, ils se sont débrouillés pour en avoir, et ils ont eu 7 000 PSSP. C'est 7 000 de plus que l'Ontario. Alors le Québec a pris des mesures pour répondre à leurs besoins, et les résultats sont clairs. Et l'éclosion par habitant est moins grave qu'en Ontario. Alors leur effort a fait une différence, une grande différence. Alors clairement, l'Ontario est loin derrière les autres provinces. Est-ce que la ministre peut nous expliquer pourquoi ils dépensent trois fois plus de leur argent en mesures de protection qu'en euh, formation des PSSP? Réponse. Merci au député pour la question. Nous sommes le premier gouvernement à comprendre l'importance des changements qui sont désespérément nécessaires dans les foyers de soins de longue durée. L'opposition a eu l'opportunité d'appuyer le personnel avec le projet de loi 123. Ils ont voté contre les, les néo-démocrates et les libéraux ont voté contre les réglementations qui allaient permettre d'améliorer euh, la façon dont les foyers sont gérés et les, les et les éclosions sont gérées. C'est constant, ce genre de négligence. Nous avons également projet d'autres projets de loi qui allaient permettre le déploiement de personnel dans les zones de priorité. Les néo-démocrates et les libéraux ont voté contre le règlement, le règlement 95-20. Ils ont voté également contre le règlement 126-40 qui allait réduire le transport entre les deux en deux différents foyers, les mesures que le gouvernement a prises pour protéger les aînés est important. Prochaine question, députée de Ottawa-centre. Ma question est pour le premier ministre au sujet des congés maladie payés. C'était très difficile cette semaine, je l'avoue, de m'asseoir ici dans la chambre et entendre le gouvernement défendre un programme fédéral qui ne marche pas. On nous a parlé des, du, du téléphone. Du numéro de téléphone qui doit être appelé, ça doit être 1800 inutile. On travaille pendant des semaines pour attendre le programme. Quand est-ce que le gouvernement va prendre les bonnes décisions? Il faut qu'il prenne les bonnes décisions. Une propriétaire de petite entreprise à Ottawa Centre veut avoir des congés maladie payés pour ses, euh, ses employés depuis 2013. Les gens sont en train de mourir, sont malades. Quand est-ce que vous allez respecter votre rôle de leadership et prendre des mesures pour instaurer des congés maladie payés maintenant? Réponse. Je rappelle à tous les députés de diriger leurs commentaires au président. Réponse. Est-ce que vous savez ce que c'est d'intervenir Intervenir, Intervenir c'est négocier un programme d'1,9 milliard de dollars qui va permettre d'obtenir 10 jours de congés maladie payés. J'ai remarqué que tout le monde... On a parlé des 800 millions qui sont attendus, mais on a 10 000 ontariens. Il faut faire les calculs aujourd'hui. 271 millions de dollars qui sont accédés, alors 800 millions qui doivent être dépensés. Alors le numéro de, le numéro de téléphone à 800-959-2019, c'est 90 personnes qui seront surpris par les 800 millions qui attendent d'être dépensés. Cela conclut la période des questions pour aujourd'hui. Rappel au règlement, leader parlementaire du gouvernement. Oui, je demande la permission pour la motion 59, le programme de la semaine prochaine. Le lundi, on va commencer avec le billet numéro 49, le député de Mississauga. Street et on va continuer avec le projet de loi 245 pour accélérer l'accès à la justice. Le 23 février, on aura le matin le projet de loi 245 l'après-midi, puis ensuite le projet de loi 228 du député de Paris Saint-Nouskoka. Le mercredi matin, on va continuer avec le projet de loi 245 et l'après-midi, on aura la motion gouvernementale 101 et le billet 51 du député de York Centre. Du, du député de York-Southwesten au sujet de la stratégie relative à la COVID-19. Le jeudi 25 février, le matin, on aura le projet de loi 245 et l'après-midi, il y aura un débat explanatoire à la ligne 5 pour le billet numéro 52 de la députée de London West, on ne sait pas encore de quoi ça parlera. Et il y aura plus de détails plus tard. Merci beaucoup. Députée député de York Centre un rappel au règlement. Je demande la, le consentement unanime de présenter une motion sans avis au sujet de... Du projet de loi émanant des députés. Accordé Non. La, la chambre est maintenant levée jusqu'à 13 heures.